Bienvenue dans cette vidéo d'aide à la prise en main de votre outil de visioconférence hébergé par Octopus. Cette vidéo vous montre comment utiliser l'outil en tant que modérateur ou présentateur de réunion. Si vous souhaitez uniquement connaître l'interface des simples participants, n'hésitez pas à regarder la vidéo dédiée en lien dans la description. Pour utiliser cet outil, vous aurez besoin d'un navigateur web comme Firefox, Chrome ou Safari. Notez qu'il fonctionne aussi très bien avec un téléphone mobile, soit Android ou iPhone, ou une tablette relativement récente. Dans ce cas, comme sur un ordinateur, vous lancez votre navigateur web et vous vous rendez à l'adresse du serveur de visio, commençant par https, 2 slash, etc. Lorsque vous êtes modérateur ou présentateur, vous disposez probablement d'un compte sur l'interface qui vous permet de gérer vos propres salons, comme nous le voyons actuellement. Dans ce cas, vous pouvez cliquer sur un des salons, puis sur « Démarrer » ou « Rejoindre » pour lancer une réunion, ou sur « Créer un salon » pour en créer un nouveau. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton « 3 points » ici, à droite d'un salon, pour choisir ses paramètres. Par exemple, si vous souhaitez fixer un code d'accès à votre salon que vous devrez transmettre en plus de son adresse, vous cliquez sur le « D » ici et le code du salon apparaît. Pour entrer dans le salon, je clique sur ce dernier, puis sur « Démarrer » ou « Rejoindre ». Vous arrivez dans le salon. Si vous souhaitez parler dans la conférence, choisissez « Microphone ». Si vous n'avez besoin que d'écouter, choisissez « Écoute seul ». Ici, je clique sur « Microphone ». La première fois que vous arrivez sur ce site, votre navigateur va vous demander l'autorisation pour ce site d'utiliser le microphone de votre ordinateur. Cliquez sur « Allo » ou « Accepter ». Vous arrivez sur un test d'écho qui vous permet de vérifier que votre micro et haut-parleur fonctionnent bien. Si vous parlez, vous devez vous entendre. Sinon, n'hésitez pas à régler les volumes de votre ordinateur. Là, ça marche. Je clique sur « Oui ». Vous arrivez sur le salon de discussion. À droite, vous voyez la présentation par défaut. Au centre, le chat public. Et à gauche, la liste des utilisateurs. Les modérateurs du salon ont un icône de présence carré. Les simples participants, un icône rond. Le présentateur, qui est un rôle particulier, a un icône carré bleu de présentation. Chaque participant a un icône qui représente sa présence dans le salon audio. Un micro vert signifie qu'ils entendent et peuvent parler. Un micro rouge signifie qu'ils entendent mais ont coupé leur micro. Un casque vert signifie qu'ils ont rejoint le salon uniquement en écoute. Il est aussi possible, si cette fonction a été activée sur votre Visio, de rejoindre ce salon en appelant un numéro de téléphone suivi d'un code. Dans ce cas, le numéro de téléphone et le code sont affichés ici. Et les personnes ayant rejoint ce salon, par ce biais, sont affichées avec leur numéro de téléphone et une icône de téléphone. Les fonctions qui vont suivre sont accessibles à tous les participants du salon, sauf verrouillage par le modérateur, verrouillage dont on parlera un peu plus loin dans cette vidéo. Si vous souhaitez signifier aux autres participants votre état, par exemple si vous êtes confus ou content ou que vous souhaitez parler, vous pouvez associer un émoji d'état à votre profil en cliquant sur votre nom, puis sur définir le statut, et enfin sur l'icône choisie, par exemple lever la main. Un icône de main apparaît sur mon profil. Cela permet de s'exprimer sans déranger la conférence audio-vidéo. Pour échanger des messages texte avec les participants, utilisez la zone du milieu et entrez un message. Ce message est visible à tous les participants du salon. Vous pouvez échanger des messages texte avec un participant en particulier, en cliquant sur son icône, puis sur « Démarrer une discussion privée ». Les messages ainsi échangés ne sont visibles que de vous et du participant concerné. En cliquant sur l'icône « Notes partagées », vous accédez à un document où tous les participants peuvent écrire du texte ensemble et en même temps, pour collaborer en temps réel sur un document. Ce bouton permet de réduire totalement la zone de gauche, avec la discussion publique, les notes partagées et la liste des participants, faisant de ce salon une simple visioconférence. Le bouton « Micro » Permet d'allumer ou d'éteindre votre micro. Nous vous recommandons de couper votre micro si vous n'avez pas l'intention de parler pendant longtemps afin d'éviter que les bruits parasites de votre environnement ne dérangent les autres participants. L'icône « Webcam » permet de partager votre webcam. Cliquez dessus. Comme pour le micro, la première fois, votre navigateur va demander l'autorisation d'accéder à votre caméra pour ce site. Cliquez sur « Allo » ou « Accepter ». Vérifiez le cadrage. Choisissez si besoin la caméra et la qualité et cliquez sur « Commencer à partager ». Votre webcam apparaît à côté de celle des autres participants. Vous pouvez choisir de réduire la présentation en cliquant sur ce bouton et de la réafficher en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez aussi choisir la taille de chaque élément en cliquant et en déplaçant l'interstice entre les deux ce qui permet d'avoir plus de présentations ou plus de webcams. Enfin, pour éteindre votre webcam, cliquez à nouveau sur le lien « Partage de la webcam ». Le modérateur est un rôle particulier. Il dispose du droit de gérer les participants et leurs privilèges. Par exemple, en cliquant sur l'icône d'un participant, vous pouvez retirer ce participant, il sera donc exclu du salon, le promouvoir comme modérateur, le définir comme présentateur, en tant que modérateur, il aura les mêmes, donc les mêmes droits que vous. L'autoriser à parler ou lui couper son micro, vous pouvez faire cela avec tous les utilisateurs. Si un participant a affiché un émoji d'état, vous pouvez l'effacer, montrant que cela a été vu. Par exemple, s'il a demandé à prendre la parole ou montrer sa satisfaction, son incertitude, etc. L'icône d'engrenage située au-dessus de la liste des utilisateurs vous permet de faire ces mêmes actions, mais sur tous les participants. Vous pouvez ainsi effacer tous les émojis d'un coup, couper le micro de tous les participants ou tous sauf le présentateur et aussi verrouiller les utilisateurs. Ce verrou vous permet d'interdire l'utilisation de la webcam pour les autres utilisateurs, interdire aux autres participants de voir la webcam des autres participants sauf les modérateurs, interdire de partager son micro, donc de parler, interdire les chats publics, interdire les chats privés, interdire la modification des notes partagées, qui sont alors réservées aux modérateurs et aux, et aux présentateurs, ou voir la liste des autres participants de ce salon. Vous pouvez appliquer ces restrictions, et dans ce cas-là, les utilisateurs apparaissent avec un icône verrouillé. Pour les déverrouiller, rendez-vous au même endroit et enlevez les verrous. Vous pouvez les choisir évidemment individuellement. Le modérateur peut aussi lancer l'enregistrement de la réunion. En cliquant sur ce bouton, et on voit le compteur de temps d'enregistrement de la réunion défiler. Tous les participants savent quand la réunion est enregistrée ou pas, puisque cette icône rouge est affichée aussi sur leur fenêtre. Pour arrêter l'enregistrement, le modérateur peut cliquer à nouveau sur ce bouton et confirmer. La vidéo finale sera la mise bout à bout de toutes les séquences d'enregistrement. Enfin, le modérateur est par défaut le présentateur, on le voit avec cette icône, mais il peut déléguer ce rôle à un autre participant, en cliquant sur l'icône de ce participant, puis sur « Définir comme présentateur ». Il peut évidemment le reprendre à tout moment. Il ne peut y avoir qu'un présentateur à la fois pour un salon donné. La personne ayant le rôle de présentateur dispose de quelques boutons supplémentaires. Ce bouton permet de partager son écran. En cliquant dessus, votre navigateur vous demandera quelle fenêtre de votre ordinateur ou quel onglet de navigateur vous souhaitez partager. Notez que cette fonction prend pas mal de ventes passantes, tant pour le présentateur que pour les participants. Donc Là, on voit mon document, une fenêtre de mon ordinateur. Pour arrêter le partage d'écran, il suffit de cliquer à nouveau sur cette icône. Vous pouvez accéder à d'autres fonctions avec ce bouton « plus » en bas à gauche. Le présentateur peut, grâce à ce bouton, lancer un sondage auprès des participants, afficher une présentation ou une vidéo externe. On va choisir de charger une présentation. On arrive sur une interface spécifique où le présentateur peut envoyer un PDF, PowerPoint, LibreOffice, de nombreux autres formats de fichiers sont acceptés. Cette icône rond permet de choisir quelle présentation sera affichée aux participants. Typiquement, cela vous permet de préparer votre réunion d'avance en envoyant par exemple plusieurs présentations et ce bouton permet de choisir laquelle vous affichez. Cet autre bouton permet d'autoriser ou d'interdire le téléchargement de la présentation par les participants. Une fois que vous êtes prêt, cliquez sur « Télécharger » ou « Confirmer » ici. Le fichier est converti au format web et affiché aux participants. Ces deux boutons permettent de choisir quelle diapositive vous souhaitez afficher. Là, je passe page 2, je reviens page 1. Page 2, on trouve un sondage, ça tombe bien. On peut lancer automatiquement un sondage quand l'outil de visioconférence le détecte à l'aide de ce bouton, sondage rapide. On peut aussi lancer le sondage en cliquant sur le bouton plus et débuter un sondage. Dans ce cas-là, il faut choisir le type de sondage que l'on veut afficher. Ici, il y a quatre questions, donc je vais mettre un sondage ABCD. Tous les participants voient le sondage apparaître. Ils peuvent répondre. Le présentateur voit les réponses s'afficher et il peut, quand il le veut, afficher le résultat du sondage à tous les participants. Le présentateur peut aussi supprimer l'affichage du sondage avec ce bouton. Il est conseillé de mettre une diapositive blanche à la fin de vos présentations, si vous souhaitez pouvoir y dessiner. En effet, ces boutons permettent au présentateur de dessiner sur le tableau blanc, ou sur la présentation. Vous pouvez évidemment choisir la couleur, l'épaisseur du trait, etc. Vous pouvez aussi permettre à d'autres utilisateurs de dessiner à leur tour en cliquant sur ce bouton en bas. Si vous souhaitez leur interdire, vous pouvez recliquer sur ce bouton de mode multi-utilisateur et si vous souhaitez enlever toutes les annotations, vous pouvez cliquer sur cette corbeille. Autre fonction utile, vous pouvez afficher une vidéo chez tous les participants avec la fonction partager une vidéo externe. Il vous suffit de coller l'adresse d'une vidéo sur Internet et de cliquer sur Partager. Notez que si le présentateur se déplace dans la vidéo, ou la met en pause ou la rallume, ces événements sont synchronisés sur tous les participants qui sont donc promenés dans la vidéo à différents endroits. Pour terminer la vidéo, cliquez à nouveau sur le bouton Plus et arrêtez le partage de la vidéo externe. Enfin, lorsque vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur le bouton « Menu » en haut à droite et choisir soit de mettre fin à la réunion, ce qui va déconnecter tous les participants de la réunion, soit de vous déconnecter uniquement vous, présentateur ou modérateur, et dans ce cas-là, la réunion peut continuer en votre absence. Voilà, maintenant vous savez utiliser cet outil de visioconférence en tant que modérateur ou présentateur. Merci et à bientôt